Donc l'ancrage est très important, surtout dans une société où on est beaucoup dans sa tête, et qui fait qu'en fait nos énergies restent sur le haut du corps, d'où l'expression « être perché »,« ne pas être dans ses baskets voilà. », plein d'expressions qui montrent qu'en fait on n'est pas arrivé au sol. L'ancrage pour un bateau, ça sert de... à ce que le bateau ne puisse avoir un point fixe sur la terre. L'ancrage, pour nous, c'est la même chose c'est pour faire descendre les énergies subtiles dans le corps humain, dans le corps, et être beaucoup plus présent à ce qui se passe en nous, dans le corps autour de nous. Donc cette technique-là, bon, on peut, ce n'est pas nécessaire, mesurer avant de commencer l'ancrage. Pour cela, on... il faut avoir un petit peu l'habitude, mais on va mettre notre main dans le prolongement de l'axe du pied. Et à un moment donné, on va sentir comme quelque chose qui est plus dense. L'ancrage normal il est estimé à une vingtaine de centimètres. Là ce n'est pas trop mal, on va voir ce que ça va donner après avoir fait la technique. Donc pour la technique, je vais en fait faire comme si j'accrochais, vous savez vous avez des, des rouleaux de tapisserie qui ont été enroulés pendant très longtemps et à peine vous voulez les ouvrir, ils ont tendance à se réenrouler à nouveau. Donc nous allons faire comme si on allait dérouler ce rouleau de tapisserie, de telle façon qu'on veut l'empêcher de se réenrouler à nouveau. Donc on crée comme une tension. Une tension qui nous pousserait vers le haut et nous qui descendons vers le bas. Et tout ça d'une façon très déliée, sans tension musculaire. Et là je relâche. Je reviens, je saisis mon rouleau. Les doigts sont comme crochettes crochet le rouleau. Le tir vers le bas. Tir, le tir. Le Vraiment avoir la sensation de tirer quelque chose qui ne demande qu'à remonter. Et je lâche. Je reviens une troisième fois. Ça, c'est cette, cette technique il faut la faire quasiment toutes les fois. Justement, comme je disais tout à l'heure, parce que souvent. Les gens sont toute la journée devant l'ordinateur, cela ne favorise pas trop l'ancrage. Là, je peux mesurer l'ancrage maintenant. Vous voyez, on a gagné quelques centimètres.